Bonjour à tous. Euh, devinez la question d'aujourd'hui. C'est quoi la différence entre un chrétien et un crétin? <rire> C'est quoi la différence entre un chrétien et un crétin? ce que certains croient être chrétiens alors qu'ils sont crétins? Premièrement, un crétin pense qu'il ne faut être conduit que par l'esprit. Il ne faut pas utiliser son intelligence. Il ne faut pas réfléchir. Il faut tout simplement écouter le Saint-Esprit et son Esprit pour pouvoir réussir dans la vie. Ça, c'est un créta. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné une intelligence pour pouvoir l'utiliser. Et il y aura des circonstances où nous devrions utiliser notre intelligence et Dieu n'interviendra pas. Dieu ne nous a pas donné une intelligence pour chômer. Dieu nous a donné une intelligence pour l'utiliser. Maintenant, c'est bien d'être conduit par le Saint-Esprit et d'ailleurs même en tant que chrétien, parce qu'un chrétien est conduit par le Saint-Esprit et un chrétien a la sagesse de Dieu. Euh, euh, cette sagesse lui permet de pouvoir utiliser correctement son intelligence. L'homme est un esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Donc, les trois dimensions sont utiles. Donc, il ne faut pas négliger le corps en pensant que... Euh, le corps n'est pas utile. Donc, quelle est la différence entre un chrétien et un crétin Un crétin néglige son corps. Il ne se lave pas. Euh, il n'entretient pas son corps. Il n'achète pas de nouveaux vêtements. Il s'en fout complètement de son corps. Il maltraite totalement son corps. Et il dit ce qui est important, c'est. L'esprit. Ça, c'est un chrétien ce n'est pas un chrétien. Un chrétien pense que son corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, son corps a besoin, doit être entretenu. Son corps doit être discipliné et assujetti. Un chrétien sait qu'il est un esprit. Il a une âme, il vit dans un corps. Donc, les trois dimensions sont importantes. Quelle est la différence entre un chrétien et un crétin Un chrétien pense que là, euh, un crétin se retrouve euh, devant un... Un étang et il a un chemin pour aller de l'autre côté. Il dit, ben tiens, je vais marcher sur l'eau comme Jésus a marché sur l'eau. Alors qu'il y a un chemin, il peut emprunter ce chemin-là, euh, mais il va décider de vouloir marcher sur l'eau. Et qu'est-ce qui se passe dès qu'il plonge? Il se noie. Ça, ce n'est pas être chrétien, ça c'est être crétin Pourquoi? Parce que euh, c'est ce genre d'oeuvre, on les, on, on les accomplit lorsqu'on a véritablement la foi, lorsque, et la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient euh, d'un réma de Dieu, d'une parole parlée de Dieu. Si tu as entendu clairement le Seigneur te dire de le faire, alors fais-le. Mais si tu n'as pas entendu le Seigneur clairement le faire, ne le fais pas. Sauf si tu as vraiment la foi de pouvoir le faire. Mais là, il ne faut vraiment pas te poser la question de savoir si tu as la foi ou pas, hein, parce que celui qui a la foi, il sait qu'il a la foi, hein, parce que la foi est une ferme assurance. Or, quand tu commences à te poser des questions de savoir si tu as la foi ou pas, tu n'as pas la ferme assurance, alors ne va pas marcher sur l'eau sinon tu vas te noyer. C'est quoi la différence entre un crétin et un chrétien? La différence entre un crétin et un chrétien, un crétin c'est celui qui va... Euh, euh, comment on appelle ça? Prendre tout son argent, le dépenser, et ne pas épargner en pensant que épargner, c'est... Faire confiance à l'argent qu'on a mis à côté au lieu de faire confiance au Seigneur. Euh, je vais mieux m'expliquer. En fait, il y a certains chrétiens qui pensent que s'ils épargnent, ils n'auront plus confiance en Dieu, ils auront confiance en l'argent qu'ils ont mis euh, en épargne à, à côté. Non, ça c'est être chrétien. Un chrétien comprend qu'en en fait... Euh, euh, L'épargne est importante pour activer la loi de l'attraction financière. Que l'épargne est importante pour pouvoir euh, se préparer à des éventuelles offrandes que Dieu demandera de faire pour pouvoir accroître sa foi. Et que comme Joseph a épargné, et pourtant Joseph était un homme de foi, comme Joseph a épargné avec euh, l'Égypte en famine, un chrétien doit aussi pouvoir Épargné. Voilà, donc je peux vraiment étaler la liste, hein. la liste est vraiment longue, la différence entre un chrétien et un crétin euh, Un crétin pense que lorsqu'il voit une jolie fille, il va la voir pour lui dire, Dieu m'a dit que tu seras ma femme. Et un chrétien, non, un, oui, un crétin quand il voit une fille, il va voir la fille, il dit, Dieu m'a dit que tu seras ma femme. Et un chrétien, il ne procède pas de cette façon-là. Il procède autrement. Je ne vais pas vous dire comment il procède parce que ça, c'est l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, comme je le dis souvent, envoyez vos questions je vais apporter des éléments de réponse. À bientôt Hé hey, hey.